Salut et bienvenue dans ce tout petit tuto consacré à l'installation de Césium dans Firefox. Donc la façon la, la plus simple d'utiliser euh, la monnaie libre, c'est d'installer l'extension Césium pour Firefox. Donc on va ici faire une petite recherche en tapant Césium G1. Voilà, on clique sur le premier lien qui apparaît. On va cliquer sur télécharger. Là, il y a l'extension Firefox, on clique dessus. On clique sur continuer l'installation. Voilà. Voilà l'installation se fait, on fait ajouter, maintenant on a le petit logo cesium qui apparaît ici, on peut également ajouter ce petit logo lorsqu'on fait des navigations privées, donc je clique là-dessus, je fais j'ai compris, voilà, je clique maintenant sur ce petit picto, et voilà, je peux maintenant utiliser cesium en toute sécurité et faire mes échanges en monnaie libre. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.